Le truc c'est qu'à chaque fois à chaque fois je présente Cédric Courtout et après moi j'ai les membres du jury qui viennent me voir et qui me disent hey, Ça va, monsieur, les chaussures noires Parce qu'évidemment, je ne me présente jamais. Je suis Steven Pravong. Oh Alors Qui de vous, qu est vous Bravo Bravo, merci. Il est important, bien évidemment, que nous fassions. L'accueil chaleureux qu'il convient à notre jury. Et je veux parler de M. Nicolas Boulaire. Le jury entre, bien évidemment, sous vos applaudissements. Le jury, où est-il Il est déjà entré. Merci. Merci. Il fallait que je sois un petit peu dans l'embarras. C'est bien normal. Je parle de M. Nicolas Boulaire, de Monsieur Jean-Michel Roux, de M. Christophe Taudière, de Madame Corinne Bernard, de M. Bertrand Naï, de Loïc Valchicini, de Anna Danunzio... Et bien évidemment de notre président chéri Cheki Kario qui se relève et qu'on applaudit. <rires> Tout se passe dans le plus grand calme, c'est ça qui est bien. Alors, et maintenant, je vais demander à mon camarade Cédric Courtou pour lequel j'ai une affection particulière de venir me retrouver. Ça fait longtemps qu'on présente Très longtemps. Les séances de cours étranges ensemble. Très longtemps et c'est pour ça que ce soir... Euh... On en a vécu des trucs. On en a vécu des trucs. Il y a du lien maintenant. Il y a du lien. <rire> Ou pas. Mais tu vas mettre ton costume ce soir. Non, parce qu'on avait dit qu'on le faisait pas. avez eu Fogg, on avait dit qu'on ne le faisait pas. Non, je vais t'envoyer deux saloperies. Et crois-moi, on va pas le faire. <rires> On va le faire. Allez. Excusez-nous, on va se retourner quelques instants. Parce que Cédric en fait il. faire la démonstration que que comme chez Kikario, et eh ben on était polyvalent il y a des choses qu'on pouvait faire nous aussi on pouvait être acteur et puis aussi on pouvait être euh, on pouvait être musicien chanteur compositeur quoi. mais alors je, je lui avais dit que c'était pas une bonne idée mais voir des coups petit mais toujours grand c'est vraiment de l'entertainement allez on tape dans ses mains allez des coups vous allez voir des coups petit mais toujours grand c'est vraiment de l'entertainement Elle surprend par derrière la petite ouvrière, elle surprend par devant la gardienne. Voilà. Donc assez rigolé maintenant, on va peut-être passer à ce pourquoi vous êtes venu là quand même, c'est-à-dire la remise des prix. La remise des prix, bien évidemment. Mais Merci, que cela ne nous empêche pas de rigoler un bon coup quand même. <rire> C'est bien, on a été suivi au moins. Oui. Donc nous allons débuter par les nombreux prix décernés par le public du festival et le premier prix décerné par le public scolaire est celui des primaires. Et il est annoncé par la présidente de l'association Universet Arrivée, Madame Mone-Elect Lebelet. Sous vos applaudissements L'association qui est à l'origine du festival étrange Merci. Alors, puis-je avoir le petit papier, s'il vous, vous plaît S'il vous plaît. Monsieur Courtois, s'il vous plaît. Alors, euh, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nos chères euh, têtes blondes ont décerné euh, leur prix au film « Nuisible » d'Eric Hupin. Hans Balzun, Pierre Naoum et, pardon, Baptiste Ode et Pierre Philippe Pouech. Voilà. <rires> Merci. Ils ont formé un collectif de réalisateurs sur la base de noms bizarres. Parfait, parfait. Et pour les prix qui ont été décernés par les publics collèges et lycées, nous appelons M. Patrice Pincé, Madame Christine Lecomte Simonet et Cécile Artic qui est en charge, l'accueil, la réception, voire le... Ah, là, voilà. La voici, là, voilà. Voir l'administration des quelques Et Marie Et Marie Séché, bien sûr, Marie Et Sécher. Marie Séché, mais je l'oublie. Marie Séché. Transfuge eh du fist. Eh, si on était hyper carré au niveau de l'équipe, ça se saurait, quoi. On est bah, tout le <rire> temps à l'arrache, quoi. C'est très va. clair. Enfin, bon. Alors... J'ai pas mes lunettes. Alors, écoutez, euh, <rire> voilà, non, je sais. voilà, voilà, donc, rapprochez-vous de là, mon enfant, allez. Ok, alors, les collégiens sont, non. faut que je parle plus fort. les collégiens, non, pas vers l'écran, pas vers l'écran, en vérité, parce que ça génère des espèces de. Non, alors, qu'est-ce qu'on fait non, toi, toi, tu bouges pas, toi, tu dis, c'est à l'autre que je parle. Alors, pour les collégiens, ils ont voté l'héritage de Michael Terra, qu'on euh applaudit, oui, bien évidemment. Alors, et Alors Michael, Michael Terra est là. Michael Terra est là. Où est-ce qu'il est, -ce qu il est Merci, Michael. Mickaël nous retrouver. Michael a fait un super boulot avec les scolaires. Il en a rencontré, je ne sais pas combien, par groupe de 80, plusieurs Michael fois, Terra. pour parler de son film, de ses effets spéciaux, de la réalisation, de son making-of, le storyboard. Merci, Michael. Et ah, il puis ils ont on tous voté pour toi. Oui, ah, il en a fait. Eh oui, bravo! Merci. Bah, je n'ai rien préparé. Hein. Euh, voilà, c'est super. Je, je, je suis ravi. En plus, euh, je dois avouer que le, le, le prix des collégiens, enfin, d'être jugé par des, par des enfants, c'est quelque chose que ce n'était pas du tout prévu parce que ce n'est pas un film que je me suis dit euh, « Ah, je vais faire un film pour les enfants ». Donc, euh, c'est donc d'autant plus sympa d'être de, de, de, de, de, de, jugé euh, à différents niveaux par des adultes, par des enfants et que ça marche dans les deux cas. Je suis ravi. Voilà. Donc, merci au Festival court merci à tout le monde, etc. Voilà, c'est super. Bravo Bravo encore Merci à toi, Michael. Patrice, Patrice, euh, eh bien, en ce qui concerne donc le, le, le prix le, pour le film lauréat du public des, des lycéens, je veux dire, euh, voilà. Alors, pour le prix lauréat du public des lycéens, il s'agit du film Hôtel de José Luis Aleman. Bravo Alors, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà, euh, ça arrive. Il n'est pas là, il n'est pas venu nous retrouver, mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas, on lui a remis un prix. Il voilà, y a eu 3000 scolaires à voter pour euh, collège et lycée. Ils étaient 3 000 depuis euh, bah, lundi, lundi matin, là, euh, toute la semaine, euh, j'ai fait les 700 derniers. On a accueilli les 700 derniers, tous ensemble avec l'équipe hier matin. Et voilà, ça s'est super bien passé. Puis ils ont... Voilà, ces prix-là. Puis ils ont beaucoup aimé les, la sélection, les films qu'ils ont vus. Euh, je sais qu'il y en a certains qui ont rencontré Agathe Besco pour Chrysalide. Je pense qu'ils auraient aimé vous rencontrer euh, tous. Et puis ça les a fait réfléchir, discuter, des débats avec les profs. Il y a eu des, des vrais après-midi. J'ai déjà pas mal de retours des enseignants, ils sont ravis. Merci pour vos films, merci pour votre présence à tous. Merci encore à toute l'équipe sc... scolaire. Alors vous faites un choix, où vous regagnez vos places, ou vous piétinez pendant des plombes avec nous. Voilà. Monsieur Cédric, je vous en prie. Enchaînons avec violence. Non, mais c'est bien, ça, c'est la force de l'habitude. C'est très bon, mais il euh, mignonne. OK, euh, alors, il alors... fait bon hein, dans la salle, hein, il fait chaud. <coughs> euh, donc, nous sommes dans le cadre de la carte blanche à Formacourt. Et je vais appeler Katia Bayer afin d'annoncer le lauréat retenu par le public de cette carte blanche. Katia Bayer. Katia Bayer de Formacourt et format court aussi, quelque part, fête son anniversaire, puisque, enfin bientôt en tout cas, ça fait 5 ans pour vous. 5 ans pour format court, eh c'est oui. quand même quelque chose, mais exprimez-vous, exprimez-vous, je vous en prie. Moi, je ne suis pas format court, j'en suis juste à l'origine, mais effectivement, format court aura 5 ans en janvier. On sera aussi en mesure de fêter notre anniversaire et puis d'inviter des chouettes sirènes à nos côtés pour le fêter. Voilà, subtilité. Et donc, c'est quoi le programme Et donc, euh, donc, nous allons appeler dans quelques instants. Non, non, non je n'ai pas besoin de micro. Ah, j'ai de la voix Non, <rire> non, non, non, non ah, sois pas. mignon, tu parles dans le micro. Oui. Hein, déjà que tu as une non. diction déplorable. Allez. Nous allons appeler dans quelques instants. Mathieu Courtois, est-il présent, s'il vous plaît Mathieu Courtois. Mathieu Courtois, est-il présent Oh, ah, le Courtois. voici, bonjour Mathieu Courtois bah, oh. Il nous a fait peur Alors, juste peut-être une précision, parce que le nom de Mathieu Courtois n'était pas dans le programme. <rire> Tout à fait, voilà pourquoi es tu là. Pourquoi, je suis <rire> pourquoi là, tu es là Parce que bah, tu as, tu as participé à la production d'un très beau film qui faisait partie de notre carte blanche, qui s'appelle Oh Willy. Voilà, un film d'Emma de Soif et Marc Rawls. Merci à toi. Bravo. Et oui, et qui a, eu... voilà, qu a eu Bonsoir, merci. En effet, je suis l'un des producteurs du film. Euh, c'est un film qui, qui a été produit sur trois pays, la France, la Belgique et la Hollande. Et donc voilà, une partie des, enfin, non, toutes les marionnettes et, et les décors que vous avez pu voir ont été fabriqués ici à Rennes. On est très fiers d'avoir un prix. Euh, on est déjà très fiers que le film soit diffusé à Rennes parce que c'est assez rare pour le souligner. Et en plus d'avoir le prix du public, parce qu'après tout, c'est pour vous qu'on fait le film, donc avoir un prix de vous, est quand même, euh, ça a quand même une saveur particulière. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Très bien, et bien dans le cadre de la carte blanche Make it Short, je vais appeler le terrible, le puissant, l'extraordinaire Benjamin Leroy afin qu'il annonce le titre du film Lauréat. Benjamin Leroy sous un tonnerre et un fracas d'applaudissements. Mr. Benjamin. Benjamin Leroy. Bonsoir. J'avais amené qu'une seule chemise, je l'ai mis, mis mercredi soir, je suis désolé. Elle était à carreaux, elle était à carreaux je m'en souviens. Elle était à carreaux, signe de valeur. Alors, le prix pour le prix Mickey Short, donc vous, public, avez choisi de le remettre au film américain Record Play de Jesse oui. Atlas. Très bon, très bon, il ah, y a des fans, il y a des fans en tout cas, c'est clair. Il ah, n'y a pas à dire. C'est bon, moi Merci. C'est un film qui, il y, um, y a quelques semaines, en fait, on a appris qu'ils étaient en train d'en préparer une version longue. Donc c'est ce que je vous disais il y a deux jours, comme ça. Quand le film, la version longue sortira dans 2-3 ans, vous pourrez dire, oh ouais, mais moi, tu vois, je l'ai déjà vu il y a 2-3 ans à court métrage, vous pourrez vous la péter un petit peu. C'est aussi ça l'avantage du, du court métrage. Donc merci pour lui. Allez, bravo. Hein. Merci. Grâce à Make It Short, on fait des versions longues. Make It Short, on fait des versions longues. Enfin bref, on est tombé, c'est pas grave. Euh, mon papier, Make It Short, version longue. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai essayé, j'ai essayé. Je suis ramassé, c'est tout. Alors ça, le rire que vous venez d'entendre, un peu. Euh... Le rire un petit euh, peu agricole. Là, agricole, dans le fond. oui, voilà. Et en, en fait, c'est bête. Enfin, vous allez la voir tout à l'heure. On ouais, va ouais, vous ouais. la présenter. On ne vous ouais, en ouais, dit ouais. pas plus, mais on va vous la présenter comme il se doit, du coup. Oui, avec un hein, peu de chance, on va la tout... chatouiller, comme ça, va rire tout pareillement. Vous allez voir. Voilà. Ah oui, continue, s'il te plaît. Euh, donc, dans le cadre de la carte blanche Neuchâtel International Film Festival, nous appelons celui qui a... Concocter une séance spécifique à ce titre. Il est également membre du jury de cette dixième euh, édition et programmateur du NIF, Loïc Valeschini. Euh, Sous hein. vos applaudissements Qui nous vient de fort loin, car il s'agit de la Suisse. Donc, euh, Valeschini parce que ça fait trois jours que tu massacres mon nom. <rire> non mais, attends. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il me demande comment ça se prononce, je m'arrange pour qu'il le prononce mal. Bon, on est d'accord. Merci. Ah, okay. Donc je n'ai pas de billet vu que de toute façon c'est tout du pipeau. Mais j'ai l'honneur d'annoncer que le prix du public pour la carte blanche du Nif revient à employé du mois de Olivier Béguin. Olivier Béguin, l'employé du mois du mois du mois. <rire> Très bien. Ah, ce petit blanc sur ta feuille euh, ne figure pas sur la mienne, en fait. On pourrait peut-être faire un échange, éventuellement. Tiens. Allez, sois bon. Sois bon. Allez, tiens, je te la donne. Et en attendant, qui... Mais tiens, on prend cette feuille. Euh... Donc, euh... Non, ce que tu l'as fait avec tes doigts, alors j'ai vite... D'accord. Alors, dans le cadre de la séance thématique intitulée Les monstres et merveilles, nous appelons à nos côtés Monsieur, Cinéma René, responsable et programmateur du ciné TNB, celui-là même qui accueille le festival Oh Oui. Mais oui, mais qui s'appelle Mais depuis combien de temps Déjà mon bon ami. Dis donc. Mais oui, mais comment s'appelle-t-il Je crois bien que c'est Monsieur Jacques Fretel. Jacques Fretel Merci messieurs. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Grâce à vous, nous avons vécu une belle édition qui n'est pas tout à fait terminée puisque nous avons encore des films à découvrir. Donc le prix a été re, est remis au prix Vienna White for You de Dominique Art. Ils écrivent vraiment très mal, hein. c'est fait exprès. Non, non, c'est l'écriture de Cédric, il parle comme il écrit. C'est quelque peu pour nous ridiculiser quand on est sur scène, c'est cela non, non, non, là je pense qu'il va falloir que... C'est pas avec moi qu'il va falloir que tu t'arranges maintenant, euh, Jacques. Mais... En, en tous les cas, je pense qu'il sera heureux de recevoir ce prix, même si nous avons quelque peu écorché son nom. C'est Dominique Ah. Ah, j'étais pas très loin. Hein. Mais oui, mais... J'étais pas sûr. très loin. Wait for you. Bravo, Elie! Yes! You. <rire> Allez, ah. Cédric, un grand oui. Allez, j'enchaîne. Pour le prix Cours Roulette organisé par l'association Partenaire, également auteur de la bande annonce du festival de cette année, j'appelle son responsable, monsieur Simon Amand. Monsieur Simon Amand. Monsieur Simon Hamant de Manuel Focus. Alors, ça serait bien que je ne vive pas deux moments nuls en une soirée, quand même. Est-ce qu'il y a un représentant de Manuel Focus ici, ce soir, qui se dénonce instantanément Eh oui, bah alors, mais... Oui. Eh bien, venez, ah, monsieur. Venez, mon Donc, ami. Alors, je... ah Eh bien, écoutez... Donc, une créature représentera Manuel Focus, oui, voilà. Oui, oui, de... oui. Donnez un micro à cette créature. Je... Bon. Il ouais. euh... y a un mois de kiné derrière, après, hein, c'est clair. Donc là, tu es là. Tu es là. Quoi, le le bien-vivre ensemble. Alors. Euh, bon, bah, Alors. Le, le film Le Réa. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça. ça. Le film Le Réa qui sera diffusé ce soir et Le Bien-vivre-Ensemble de Léo Dazin. Oui, bravo. Un, non, peu non, comme, bah. un peu comme Hervé Bazin, mais moi, bon, c'est bon, Oui, bravo, bravo. Mais, mais, <rire> on n'est pas loin. <rire> Elle peut partir avec le. Non, non, non, tu laisses ça. Tu, non, tu laisses ça. Non, euh, par contre, tu t'en vas, mais tu l'as ça. Merci. Voilà. Donc, le bien-vivre ensemble de Léo Dazin sera projeté demain. Demain, et non, et non ce soir, bien sûr. Oui, et non ce soir. Eh oui. Alors, eh bien, nous abordons à présent euh, le moment tant attendu du tirage au sort des bulletins de vote de notre public, et qui a permis de dénoncer deux gagnants, au moins. Et donc, j'appelle à ce sujet Monsieur Benoît Medoc de ciné 35com qui est également coach du jury, cette année. Hey bravo, bravo, bravo. The king de tapis -souris. Mais il y a également, également, je, je, je vais appeler aussi Caroline Seyer, Caroline Sayer qui est chargée des partenariats du festival et qui va instantanément le rejoindre. Bien, remettez un micro. Merci, bonsoir à tous. Mon cher Loïc, ils écorchent ton nom depuis simplement une semaine. Moi, ça fait bientôt dix ans. Je ne m'appelle pas du tout Monsieur Meudek. n'est-ce pas Steven Pravong Mais Monsieur Meudek Bon, je n'y fais plus attention. C'est pas grave. Non, pas la guillotine. Déjà, C'est Dravong ah, et pas Steven Pravong. Excusez-moi, Monsieur Maître. Voilà. Je représente euh, donc euh, le coach du jury, mais également euh, partenaire du festival, le site internet euh, ciné35.com que vous connaissez certainement, puisqu'on est partenaire depuis maintenant euh, presque huit ans de ce festival. Je vais tirer au sort tout à l'heure trois euh, bulletins qui ont donc participé au prix du public pour faire gagner aux deux premiers qui vont être euh, sortis de l'urne deux invitations pour la soirée Halloween qui aura lieu le 31 octobre à partir de 19h30, c'est dans un cinéma de Chartres-de-Bretagne, à l'Espérance. Il y a trois films qui sont projetés. Donc, dans le thème de, de ce soir, il y a *Sinister*, *American Nightmare* et *Yours Next*. Voilà. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Vous avez toute l'info sur www.ciné35.com. Et je sais également que beaucoup sont friands de nos tapis de souris. Ouais Tapis de souris, donc, qui sont réalisés par un graphiste euh, rené d'équipe. C'est un fou, oui, mais un fou génial. Voilà, nous avons des tapis de souris avec 26 films, 26 euh, visuels de films qui sont sortis récemment. Alors, je vais faire comme on a fait euh, cette semaine, je vais balancer dans la salle. Ne regarde pas sous ton siège, il n'y a, a rien. <rire> Allez, vas-y, Cédric. Non. Ah, C'est fait exprès. Allons, ah je balance. Oh, J'ai failli lancer mon téléphone là. Bon alors là, vraiment là, roulement de tambour parce que là, ça fout les jetons là, hein. hein qui c'est donc qui va sortir de tout ce il s'agit de Benoît Meudeuck. Non, pardon. Alors, je vais vous faire un, un numéro de claquette en attendant. Voilà. Mais oui, mais oui, il faut, faut savoir animer. Et c'est le sens de l'improvisation cher à notre ami Cédric. Voilà. Alors. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que donc, à part ces places de cinéma, nous avons également, pour euh, la troisième personne qui va être nommée, 10 DVD de courts-métrages, puisque c'est le 10e anniversaire, eh bien, on va lui offrir 10 DVD de courts-métrages, qu'elle pourra regarder chez elle euh, sans aucun problème. Et je voulais qu'on applaudisse ces, ces deux acolytes, puisqu'ils sont deux ici sur scène, mais en fait, ils sont six au total, à avoir visionné 1200 courts-métrages pour vous en proposer durant ces quatre jours, 65 et quelques. Et là, parce que, effectivement, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a Bastian Merson, merci. Bastian, qui se trouve là-bas. Qui là fait partie de l'équipe. Bastian, tu es où Là, un grand coucou. Il y a Aurélien Pro. Voilà vous a sélectionné. Et la touche féminine de ce comité de sélection, Valérie Tellier, qui n'est plus dans la salle. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que tu peux meubler en attendant, s'il te plaît Valérie Tellier, s'il vous plaît Qui faisait partie du comité de sélection du festival Voilà. Je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit que tous les deux à mériter ce remerciement que tu nous fais. Voilà, Voilà. donc j'ai eu le temps de lire un petit peu les fiches, parce que des fois c'est mal écrit, mais là c'est bien écrit, c'est des filles. C'est toujours bien écrit quand c'est des filles. Alors, deux places pour le, la soirée Halloween, pour Laura Elias qui habite à Bréal, est-ce qu'elle est là Bon, eh bien lui on verra, nous avons son adresse. On peut l'applaudir. On sait où elle habite. Le même lot également pour Elodie Corvézier qui habite la chapelle des Fougerées. Est-ce qu'elle est là Non plus Eh bien, on lui enverra. Et le lot de 10 DVD de court-métrage est attribué à Victoria Marais ou Marois qui habite à Rennes. Est-ce qu'elle est là Eh bien, on lui enverra également Bonne soirée à tous. Merci, monsieur Benoît. Je ne sais plus comment on prononce maintenant, c'est embarrassant. Medec, bah, évidemment, mais euh... je le savais, je le savais. C'est parti. Madame, c Il va falloir agir, hein, quand même. Alors, ben, moi, je n'ai pas de super beau tapis de souris à envoyer, je suis désolée. On n'a pas de beau tapis de souris comme Benoît. J'ai qu'un seul cadeau, mais oui. il est pas mal, quand même. Oui, c'est oui. un séjour à l'auberge des voyageurs. joueurs voilà. Ah, bah, alors, un séjour à l'auberge. Voilà. De nuit, de nuit. De bon, nuit, bah, à l'auberge des voyageurs et une balade comptée également. Pour une personne du public. Merci Raphaël. Alors, et Wilfried. Si alors, c'est Lison Hué. Alors, est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là, Lison Hué Elle était à la séance précédente. Oh. C'est amusant, ça, Lison Hué, parce qu'il se trouve que je la connais. Alors, ah bon, oui on n'a pas fait exprès, on va croire que c'est un truc. Mais, mais c'est rigolo. Donc, non, fait... non, non, très bien, Donc, très, très je peux bien. Pas parfait. Le garder, alors. Ah bah si, il bah, faut que tu le gardes. <rire> Il n'y a rien à voir, il est a ta main innocente qui a plongé dans ce truc, là, donc tu l'as extirpé du tas, là. Bon, allez, ouais, oh, c'est quand même difficile. quelque chose. Est bon. Rien à voir avec moi. Oui, Parfait, c'est bon. Bravo à Lison bon. Huet qui a gagné. Bon. Merci Raphaël et Wilfried. Très bien. C'est à, à toi, je crois. Oui, oui, oui. Et du coup, face à tout ce qui s'est passé, euh, je dois vous annoncer ce que Steven a écrit là. Un festival... Ce n'est vraiment pas une partie de poilade. J'ai dit, un festival n'est pas qu'une partie de poilade. Déjà. D'accord, t'es criminel. C'est aussi le travail de nombreux collaborateurs qu'il convient de coordonner tout au long d'une très longue année. Et c'est pourquoi nous demandons aux co-directeurs du festival de nous rejoindre, Hélène Pravong et Bastien Merson. Sous vos applaudissements Merci. Comment, comment, comment, comment, comment Vas-y, vas-y. Vas merci, ah, merci. Agricole et rural, le rien, on avait dit. Tu peux en faire autant Non. <rire> ben, nous, on est très contents. On était deux têtes pensantes, plus d'aucune. Parfois, c'était rigolo, parfois moins, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Voilà. Et c'est surtout grâce à vous, Steven et... Non, il faut dire Hélène et Steven que ce festival existe, ça fait dix ans. Joyeux anniversaire. Ensuite, effectivement, aussi grâce à l'incroyable équipe... Oh là là, je suis ému, en fait, je suis désolé. <rire> aux bénévoles aux gens dans la cabine à tout le monde c'est presque la fin et surtout surtout grâce à vous public en folie 10 ans putain 10 ans c'est tout on est content <rire> <rire> Non, c'est ouais. Merci à vous, merci à vous. C est... C est hyper... ah, ah, bravo, bravo, bravo. Et nous allons aborder à présent le cas des prix spéciaux des partenaires du festival. Et pour le prix court, nous invitons l'équipe à nous rejoindre, puisque Katia Bayer elle a préféré s'asseoir. Euh, et l'équipe court, l'équipe court qui nous reste bien, Alors, venez au grand complet. Allez-y, courez, courez, tonique. <coughs> Magnifique. Voilà, voilà, voilà en fait, euh, Je vous aime bien, donc euh, je reviens. Voilà, je voulais vous présenter... Euh, C'est bien le naturel. Euh, Xavier Gourdet, Julien Saves et Julien Bonnet, Les deux Juliens. Voilà. Je vous cède la parole Bravo. et je la reprends après. Bravo Bravo à eux euh, Donc, euh, en fait, on a... Il euh, y a un film sur lequel on est tombés tous les trois d'accord pour euh, sa qualité graphique, la musique, euh, les différentes techniques d'animation au service de la narration. Toutes ces choses-là, et c'est « Fuga » de Juan Antonio Espiragues. Bravo à lui Mais Juan Antonio n'est pas avec nous. Et, et je voulais... Euh, bon, on n'a pas trop d'argent à format court vous l'avez vu. Mais euh, je voulais donner un petit, un petit bonus euh, que j'ai eu. Euh, c'est une place Space Laser. <rire> et elle m'a été donnée par Christophe Lemaire. Euh, voilà. Donc euh, <rire> Christophe Lever le de Man Movies. Voilà. Mais oui. bonne soirée. J'aime bien ce petit moment du, du photocall là, c'est un truc. Mais je crois que Katia euh, veut, veut exprimer quelque chose aussi. Oui, oui, je veux exprimer plein de choses en fait. Juste vous repréciser préciser que donc cette année effectivement on avait cette carte blanche, mais ça fait trois ans qu'on remet un prix ici. Les années précédentes c'était euh, Danny Boy, un film polonais, et ma membre, un film français, qui avait été primé. Et le prix c'est enfin constitué d'un focus spécial sur le site et puis d'une projection aussi à Paris au studio Les Ursulines. Et là j'ai une surprise puisqu'en fait, on est venu cette année voir un petit peu ce que vous faisiez et on a décidé avec le jury de vous proposer une séance spéciale à Paris, au studio des Ursulines courant 2014. Voilà, ce sera notre on contribution. on n'est même pas averti. on l'apprend là non, sur scène l pas mal, je viens jouer. Studio des Ursulines en plus. C'est classe. De très très bons souvenirs là-bas à Paris. On a l'occasion de proposer aussi euh, notre prix, un film espagnol cette année. On en est ravi. Voilà. Et je me permets juste un truc. Alors euh, comme tout le monde a distribué des petites choses, moi aussi j'ai un truc à lancer. On a lancé euh, il y a quelques jours une campagne sur Ulule, un petit euh, projet de financement participatif. Vous avez dû en entendre parler. Vous faites des films. Pour la plupart. Et euh, voilà, nous, nous souhaitons refaire notre site internet, favoriser l'accès des courts métrages en ligne. La campagne s'appelle Cours, format cours, Et la petite euh, blague. Et euh, pour ceci, on a distribué au début du festival des petits flyers. Là, vous ne les voyez pas très bien, mais je vais les lancer. Et puis, au cas où, vous retrouverez les infos sur le site. La campagne s'arrête le 15 novembre. C'est parti. Attention, c'est parti, mais je vous conseille de vous approcher parce que là, j'ai. Je... je vous avais conseillé de vous approcher. Quelle imprudence Mais oui, mais bien sûr Mon bon Cédric en sucre, allez Ok, donc effectivement, j'ai une place peste laser. Qui que la veut celui qui la, qui la veut vienne la chercher Donc qu'il qu vienne chercher. la chercher, qu'il vienne la chercher Faut venir la chercher, faut oh la, là la là mériter, là. faut la mériter C'est toujours Faut le la même. mériter, faut venir la chercher oh, est-ce que c'est bon cette violence Cédric, mon ami, revenez Voilà, voilà, c'est gagné, c'est gagné. Mais, mais non, c'est ma, ma fiche clair. de conduite, ça. ça eh <rire> bah, ben, elle a été gagnée. Tu m'as baisé Ben ouais, je t'ai baisé. <rire> S'il <Voilà>. vous plaît. <rire> et donc, euh, le monsieur, Parfait. le voilà. <rire> voilà, voilà, et j'en profite... Ça paira. Oui, ça se perd. Et j'en profite d'ailleurs par rapport aux places Space Laser pour vous dire que qu'il bah, y a encore des places sous vos sièges. Donc, vous pouvez regarder et... Et gagner des places pour euh, aller vous friter la tronche à Space Laser. Encore, mais oui, regardez encore. sous oh, votre siège. Éventuellement, vous avez place Space Laser. Space Laser. Mais <coughs> bah, personne n'en a trouvé. Mais si, on si, en là. voilà une. Ah, bravo, cher monsieur. Et on <rire> voit une autre. Et voilà. Mais oui, normalement, il y en a plein partout dans mais la salle. Il y en a partout, mais c'est extraordinaire. Oh, merde, la petite dame là aussi. Mais voilà, bah écoutez, c'est bien. formidable. Très bien. Par contre, on va peut-être passer au... Oui, oui, oui, j'enchaîne, voilà. effectivement. J'enchaîne avec le prix Beaumarchais. Et nous avons le grand bonheur d'appeler à notre côté notre Corinne Bernard. Chérie. Euh, chérie, par ailleurs, directrice de l'association Beaumarchais. Ah, Corinne, Corinne Bernard, l'association Beaumarchais, <rire> qui soutient Courmetrange depuis ses débuts. Dieu que tu es belle, Corinne. Oh. Et dis donc... Ça va Ah oui, dis donc, mais vous faites partie du jury ah, Un peu, plutôt deux fois qu'une. Euh, bonsoir. Euh, voilà, je suis très contente d'être là, ça fait quelques années. Bon alors, je vais enlever quand même ma peau de jury. Ouais. Euh, pour annoncer le prix, euh, voilà, c'est Beau Marché en soutien à toutes sortes d'écritures de, de, à longueur d'année, du cours évidemment. Et là, euh, j'ai eu envie de partager ce prix et on l'a choisi donc tous ensemble, tout le jury. Euh, J'aime beaucoup l'animation, moi, à titre personnel, le jury aussi. On a décidé donc d'accorder le prix à, c'est pour ça que j'ai enlevé ma peau de jury, à peau de chien de Nicolas Jaquet. Nicolas Jaquet voilà. Où est-il Il, on Il a était beaucoup là. aimé. Le voici. Nicolas Jaquet avec peau de chien. Grand succès avec beau Chien. Hein. On a beaucoup aimé, la, évidemment, le, le travail de l'animation, et puis l'engagement, le, le, le, voilà, le, le fond. Voilà, c'est un très beau film, on est très content. Voilà, ma carte de visite. Merci, Bravo. Merci, ça colle. <rire> c'est la peau qui colle. Merci beaucoup. C'est un choix... Un petit peu plus proche peut-être de... Pardon, merci beaucoup, c'est euh, un peu politique. Euh... C'est Bravo C'est très pratique. <rire> <rire> merci. Merci à Nicolas Jaquet. Très beau film, en tout cas. Il n'y a pas à dire. C'est à toi. C'est à moi, donc. Et donc, oui, voilà, je suis oui. là, exactement. Oui. Je, suis je suis là, là. maintenant, je me rends compte. Et pour le prix France Télévisions... Non, je dis ça parce que je me suis raté grave, parce que j'ai fait une petite... Ah bah ben, le prix, ben, bien sûr, euh, reparle de la dotation du prix, voyons. Voilà, et pour le prochain projet... Ben oui. Et pour le prix France Télévisions, j'ai le très grand plaisir, le très grand honneur, d'appeler M. Christophe Taudière, responsable du pôle court-métrage de France Télévisions et Grand Manitou de l'émission... Bah, je crois que tu finir. Histoire courte sur France 2, bien sûr. Merci. Oui, le, le, une petite précision concernant le prix de Madame Beaumarchais. Euh, c'est un film français ou francophone, hein, c'est ça Voilà, c'est une précision technique, mais c'est important. Euh, nous en étions au. Et oui, c'est ça, c'est en fait le prix que vous allez euh, remettre sur le le prix de France mettre. 2, histoire courte. Euh, voilà, on, nous avons pas mal euh, discuté, mais. Je pense qu'avec les autres membres du jury, on a, nous sommes arrivés relativement facilement à un consensus avec des, des films qui nous ont enthousiasmés. Euh, donc, j'ai le plaisir de vous annoncer un film, un film qui fait mouche. C'est le, le Je jeu de mots. Ça, c'est bien joué. Un, un, un, un film dont les, dont les effets spéciaux sont vraiment au service de, de la narration, euh, qui s'intitule « Flytopia ». De Carly Ariely oui. et Saul Fried. Voilà. C'est un film qui, euh, qui évoque l'amour des mouches. Enfin, en tout cas, les insectes aussi ont droit à l'amour. Et ce qui va signifier que le film, donc, va être. Euh... Alors, oui, et le, le, le film sera diffusé, euh, on va dire prochainement, euh, sur France 2, au sein de l'émission Histoire courte, le, le dimanche soir, en troisième partie de soirée, comme on dit en télé. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Christophe Taudière. Merci, Christophe. Alors là, du coup, c'est à moi. Et avant d'aborder le ô combien convoité Méliès d'Argent ainsi que le grand prix du jury Métrange, enfin Cour Métrange, nous demandons à Patrice Hubert, l'artiste créateur des trophées, de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Nous allons demander à certains membres de notre jury... Monsieur Patrice Hubert, créateur des trophées, également. sous vos applaudissements, bien sûr. Donc, tes propres créations, est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça Non euh, Oui D'accord, mais bon, enfin, en tout cas, magnifique. Hein Donc. Eh bien, écoutez, c'est parfait, très bien. Donc, on va demander à certains membres du jury de nous retrouver sur scène aussi. Voilà, on va demander à M. Nicolas Boulaire, infographiste 3D, fondateur de la société 4D Productions, de venir nous retrouver. Il fait partie du jury, court métrange, 10e édition. Allez, bon sang Des applaudissements, <rire> toniques et tout et tout. Nous allons également appeler Jean-Michel Roux, réalisateur entre autres de long, euh, des longs métrages Les mille merveilles de l'univers et enquête sur le monde invisible. Tonnerre d'applaudissements aussi pour Monsieur Jean-Michel Roux. Bertrand Aille, Bertrand c'est le chef-monteur, entre autres, bien sûr, de la série fantastique à succès Les Revenants. Et pour la remise du Méliès d'Argent, nous avons l'immense bonheur d'appeler Anna D'Annunzio, actrice de France Boutique, 36 quais des Orfèvres mais que nous attendons avec une très grande impatience dans le dernier film de Bruno Forzani et Hélène les L'étrange couleur des, des larmes de ton de corps. corps. Alors là, je vais... le, ce film, il est attendu de pied ferme. Anna Danunzio, pour le Méliès d'Argent. Bonsoir. Ah, ça parle fort. Vous inquiétez pas, ça va être très rapide. J'ai pas besoin du papier. Je suis très contente de remettre le méliès d'argent à ce très beau film. C'est beau de Pablo oui. Belaubre. Bravo C'est beau, superbe, superbe. Il est, où il est là. Et si Et si et si Et si mais en plus il est là. Et un the winner of the médias d'argent. <laughs> <laughs> Pablo, do you speak French? Il y a quelqu'un qui prend des photos là. Ah oui. Oh, Pablo est un peu... Il est un peu miro, mais bon, C'est bah... l'émotion. Ce film, C'est Bou, a été projeté pour la première fois euh, en Bretagne, à Jocelyn. Je leur fais un coucou. Coucou, Jocelyn. Et je suis vraiment très heureux qu'il qu soit ici ce soir. Et puis voilà, je suis sûr qu'il y a 15 000 films bien meilleurs que celui-là, mais je suis vraiment content qu'il vous ait plu quand même. Oui, oui. Bravo Bravo à Pablo le Méliès d'Argent. Voilà. Et... Mais oui, bah oui euh, Anna faisait partie du jury. C'est absolument clair maintenant. Et pour le grand prix du jury qu'on étrange, c'est avec une immense fierté que nous appelons un acteur qui n'est pas moins immense, fierté nationale comme internationale d'ailleurs, il s'offre en plus le luxe d'être chanteur-compositeur. Nous vous demandons de l'accueillir sous un fracas d'applaudissements notre président Tcheky Cario Merci. Merci, cher jury. Merci au jury, bien sûr, et merci à tous les réalisateurs, producteurs, acteurs Attends, et techniciens t attends, t attends, t attends, t attends. qui nous ont fait le plaisir d'accompagner les œuvres. Euh, on peut peut-être quand même apporter non, la précision au public. Euh, bah, Qu'est-ce que représente le méliès d'argent, quand même ah oui, C'est vrai, ben le, oui. méliès le méliès d'argent, voilà. bien sûr. Mais apportez cette précision, cher Cédric Courtout, en euh, sucre. Non je. Ah oui d'accord donc le Méliès d'argent effectivement il a été remis par notre jury à l'occasion de cette dixième édition à un film lequel film va pouvoir concourir à une échelle encore plus importante à l'occasion du festival du film fantastique de Sitges en Espagne pour le Méliès d'or voilà et c'est pas rien c'est pas rien du tout parce que nous sommes le seul festival dédié au court métrage qui avons eu euh, ce privilège. Tout voilà, a, tout à fait. Et euh, en ce qui concerne le Grand Prix, au-delà de ce titre Grand Prix, euh, euh, il consiste en fait en une aide d'une valeur de 10 000 euros apportée aux opérations de post-production pour le mixage de la prochaine œuvre du réalisateur, ainsi que la création d'effets spéciaux visuels offertes. Euh, voilà, offerte. Pour la partition, merci à Mactari et à Jean-Guy Véran. Et pour la partie effets visuels, merci à 4D Productions et son représentant Nicolas Boulard. Nicolas Boulard qui faisait partie du jury en plus. Ça tombe bien. Et donc, voilà, comme je le disais avant que tu ne m'interrompes grossièrement, on remercie donc tous les réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens qui nous ont fait le plaisir d'accompagner les œuvres. Et je parlais' parler d'eux. Agathe Bascou, réalisatrice du film Chrysalide. Elle vient tout de suite nous retrouver, bien sûr. David Le Bozec, réalisateur de l'art des Tanatiers. Vous venez, vous venez à nos côtés, vous venez, vous venez, vous venez, bien sûr, bien sûr. Joquin Uruticotia, réalisateur de Susanna C. Está Moriendo. Mais aussi Sandy chéné, Sénéchal, pardon, pour réalisatrice de 9 mètres carrés. Venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez. Pablo Bellobre, ah oui, réalisateur, réalisateur de Sebiu. De, de Biu, bien sûr. Dan Sachar, qui nous est venu d'Israël, quand même, pour nous présenter en exclusivité son film Last of You, ainsi que son producteur, Guy Laave. Venez aussi à nos côtés, s'il vous plaît. Nicolas Jaquet, réalisateur de Peau de Chien. Et oui, qui a été d'ailleurs récompensé. Simon Filio, réalisateur de La Ravodeuse, Il est là aussi. Sean Clark, réalisateur de The Lady and the Tooth. Axel Courtier, réalisateur de Le Dernier, Le Dernier Homme, c'est du Le Dernier Homme, de Le Dernier Homme. Michael Terra, réalisateur de L'Héritage. Bien sûr. Sacha Feiner, réalisateur de Un Monde Meilleur, ainsi que sa productrice, Chloé Morier. Venez, venez, venez, à courir. David Trujillo, réalisateur de Le Rêve du Stalker et sa productrice, Elisabeth Révol. Damien Stein pour Une balade à la mer. Et dans quelques instants, vous allez voir son film, son court-métrage, dans cette séance hors compétition. Mathieu Berton pour Feed to Kill. Feed to Kill On a très envie de remercier, bien sûr, Monsieur Christophe Lemaire de Mad Movies qui se lève sous les applaudissements. Il se lève, Christophe Lemaire de Mad Movies. La presse, la presse, Nathalie Dassa. Où est-elle Où est-elle Où est-elle Où est-elle Nathalie, Nathalie. Elle est là. Allez où, allez où elle est elle où Elle est là. L'écran fantastique. Nous avons également Julien Thialon de East Asia. Julien. Ici. Il est là. Qui a refusé de manger pendant tout le festival pour voir tous les courts-métrages. Bravo. C'est grand. Oui, c'est grand. Euh, bah, la écoute, fin euh... approche. Ah bah oui, non, mais là, c'est oui. très clair. On va passer à la projection. Moi, j'en ai marre aussi, un hein, oui. tout petit peu. Hein. Euh, donc, euh, merci à vous, chers réalisateurs, qui, euh, qui a alimenté notre festival, quand même. De vos Et... belles créations. Bah, ce chiffre 10, en fait, que nous fêtons cette année, il ne serait vraiment pas là sans vous. Cher public, voilà. applaudissez-vous. Merci.